Bonjour les amis, je suis à Las Galletas dans le sud de Tenerife. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la peur de perdre en trading. Effectivement, tout se passe bien tant qu'on est sur un compte de démonstration en trading, on peut prendre des risques, On sait bien qu'il n'y aura pas de conséquences réelles. Mais à partir du moment où on passe en compte réel, Là les choses changent puisque c'est de l'argent réel que vous pouvez perdre et que vous pouvez gagner bien sûr, c'est le but, mais parfois la peur peut vous bloquer. Alors j'ai connu ça aussi à mes débuts, il faut bien d'abord choisir le type de marché sur lequel on veut travailler et se fixer une perte maximale journalière. Ça c'est le premier truc que je vous donnerai. Donc euh, vous fixez une perte selon le capital que vous mettez en jeu. Ça peut être 20 euros, ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros si vous avez un gros capital. Mais surtout, il faut d'abord que vous ayez une méthode efficace. Et normalement, si vous avez, comme je le conseille euh, toujours dans mes vidéos, vous vous êtes entraîné sur un compte de démonstration, vous n'êtes passé en réel que parce que vous aviez une méthode efficace que vous aviez suivi une formation, n'est-ce pas euh, Et euh, surtout que vous avez donc la routine en compte de démonstration et que vous êtes prêt à passer en compte réel. Alors à ce moment-là, une fois que vous, êtes, vous avez cette confiance en compte démo, en passant en compte réel, vous devriez avoir déjà un peu plus confiance en votre méthode et surtout ce que je vous conseille également, c'est d'écrire un journal de trading, c'est-à-dire tous les trades que vous passez, vous écrivez, vous dites euh, si vous, pourquoi vous avez pris ce trade, c'est-à-dire si vous étiez en confiance, si tels indicateurs étaient tout à fait favorables, et ça vous permettra ainsi, en fin de journée, de faire le bilan de vos trades. Donc, je ne vous conseille pas de, de faire 100 trades dès les premiers jours en réel, mais si vous faites une dizaine de trades et que vous notez dans votre journal de trading tous les trades, vous pouvez effectivement mettre une cotation, pourquoi vous avez pris ce trade donc, par exemple, parce que vous étiez, vous étiez impatient de vous mettre sur le marché, là, bien sûr, c'est un mauvais trade, et puis parce que tous les indicateurs étaient dans le bon sens, ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'un indicateur n'était pas vraiment optimal, et que c'est pour cette raison que vous avez perdu euh, sur ce trade-là. Ça vous permettra donc en fin de journée de faire le bilan de votre journée. Et ainsi d'améliorer votre technique de trading parce que c'est tellement facile de cliquer pour prendre un trade que finalement très souvent au début on prend un trade à n'importe quel moment. Alors ça n'a pas de conséquence en compte démo mais ça a une conséquence bien sûr en, en compte réel et ça peut fausser tout à fait votre progression donc euh, ce n'est pas vraiment conseillé. Il faut aussi que vous commenciez avec euh, des, des petits trades. De manière à ce que la, la peur ne vous bloque pas. Donc si vous prenez un trait trop important et que vous voyez que directement euh, vous perdez 20 euros ou 50 euros, ça peut, euh, ça peut vous bloquer et vous pouvez avoir peur alors que le marché va peut-être directement après repartir dans le bon sens. Donc ne prenez pas des traits trop importants, prenez euh, peut-être la, la, la valeur la, la plus petite, euh, ça peut être un centième euh, un centième de, de lot sur l'euro-dollar ou un lot sur le mini-DAX, par exemple. Mais prenez vraiment euh, des, des, des trades qui ne vont pas vous stresser immédiatement si jamais le marché ne part pas directement dans la bonne direction. Parce que ça peut arriver, on peut avoir tous les indicateurs dans le bon sens et que malgré tout, il y a une hésitation du marché et que votre trade ne démarre pas tout de suite et qu'il soit rapidement négatif avant de partir et de devenir positif. Donc euh, faites un journal de trading et analysez ainsi tous vos trades de manière à ce que vous ayez jour après jour euh, une idée de, des erreurs que vous avez faites et que vous ne referez pas les jours suivants. Donc ça c'est le, le conseil principal, si vous avez peur euh, en trading parce qu'il n'y a, a pas de secret, euh, tout le monde a peur à un moment donné. Bon, si vous avez beaucoup d'argent et que vous vous en fichez, peut-être que, que vous n'aurez pas cette peur. Mais il est tout à fait normal d'avoir cette peur en trading et il faut trouver donc les bons trucs pour, pour combattre cette peur. Donc, premièrement, euh, suivez une méthode, apprenez une méthode, ne vous lancez surtout pas en compte réel sans apprentissage. Vous savez que souvent, les personnes qui essayent, euh, d'apprendre le trading par elles-mêmes, euh, abandonnent rapidement parce qu'elles n'ont pas de résultats, ou bien certains mettent 10 ans à avoir des résultats. Je pense qu'il vaut mieux investir dans, dans des formations, euh, et là vous trouverez à ce moment-là la formation qui vous convient le mieux. Moi ça fait 10 ans que je fais du trading, j'ai acheté pas mal de formations, et finalement j'ai mis au point une formation qui est ma formation au scalping, qui reprend un petit peu toutes les méthodes que, que j'ai pu voir et ce que j'ai pu retenir. Mais c'est en tout cas une formation au scalping qui me semble euh, la plus facile aussi à apprendre pour un débutant, malgré que certains pensent le contraire. Euh, moi je dis qu'un enfant de 10 ans peut commencer avec une méthode comme la mienne, en étant discipliné, en regardant bien les indicateurs et en suivant les conseils que je donne dans mes formations. Donc si vous cherchez une formation euh, qui ne coûte pas des milliers d'euros, eh bien vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations, vous avez un lien également en-dessous, euh, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois, donc euh, pas de stress de ce côté-là, pas de peur non plus, et si vous avez des questions, euh, je suis là pour y répondre bien sûr, et donnez-moi à ce moment-là vos résultats, aussi bien d'abord en compte démo qu'en compte réel après, ainsi on pourra voir la transition et Si vous faites quelques erreurs en, en compte réel, et eh bien on pourra en discuter, on pourra corriger cela. Donc euh, je serai toujours là pour vous aider si vous avez des doutes, euh, si vous avez des questions. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, ça me fera plaisir, partagez-la, et donc euh, n'hésitez pas à tester une méthode de trading euh, telle que celle que je vous recommande. Vous serez certainement